Voilà, donc pour le Moringa, il ne faut pas respirer le, la poudre, tellement elle est fine, elle va dans les bronches, donc mettez-vous dans un flux d'air, là ça sort par la fenêtre, euh, donc là tout y est passé, hein. la spiruline elle est dedans, euh, et puis eh ben, euh, aussi le, le gingembre séché en poudre, hein. donc voilà, donc ça nous fait euh, un super... Euh, donc... Oui j'ai des questions là donc pour le Moringa, regardez c'est un bon verre, c'est une feuille, hein. c'est la poudre d'une feuille d'arbre, euh, bah regardez c'est euh, si la, si la caméra arrive arrive à vous montrer quoi ici c'est 200 les 200 200 francs le, 200 roupies le, donc ça fait le le, le et puis ça zoome pas mais bref c'est du ce euh, que si je voulais vous montrer c'est que ça va pour, pour le moment, mettre comme ça en poudre euh, sur la langue de, dans la salade saupoudrée, en thé surtout les gens la consomment en thé bourrée d'antioxydants, bruit de vitamines, bourrée de tout, hein. donc si on regarde... Euh, ici, moi, je n'avais jamais découvert en Suisse, mais, mais là, euh, il y a les Goya, hein, comme on dit en Suisse, euh, j'ai mis 100 grammes, hein, je crois que c'est 100, 100, 150 grammes, ah ouais, c'est pour ça que ça déborde. Bon, il n'y a plus qu'à touiller, mais ça fait vraiment une, une poudre, regardez, c'est, voilà, regardez, je ne sais pas si on voit, c'est une poudre qu'il ne faut, <rire> faut pas respirer, c'est très léger, regardez, il y a la spiruline qui ressort, il y a la spiruline qui ressort, euh, y a on voit rien, mais c'est, ça sent super bon. Voilà, à bientôt.